Bernard, bonjour. Bonjour. Vous ça, responsable, rédacteur en chef du journal Rote uh -huh. Avant nous attaquer, nous, du jeu de là, est-ce que vous pouvez présenter rapidement le journal Rote et ensuite tout attaquer Le journal Rote est un, un journal, un groupe militant fait en novembre 1990. Ça l'année a été 30 ans. Tous les mois, le journal a apparaître. Donc, causer ça a dit une un autre discours, et puis il toujours qu'à écrire en bas, journal politique d'inspiration ouvrière. Ok, merci. Donc, je là, nous vous savez par rapport à cette date du 10 juin qui Pour qui ça, il y a une différence de jour la de la Marseille-Gaude de la Comment cette date a choisi Et depuis qui temps nous avons célébré la fête. Alors, premier bête maudit. Qui nous, grand dit mondes, nous, qui, blancs, nous, nous, nous, nous, nous, nous, pas nous, liberté. C'est y est nous, nous, tient bien dans notre nous, Alors, nous, nous, nous, nous, qui a nous, nous, nous, qui nous, nous, nous, a nous, nous, nous, nous, nous, a à Moucher -cher, qui signait, qui fait si et là, moi petit, moiistas, moi souvent, je petit, suis dit, je vais changer mon papa pour aller à la banque cayenne, pour mettre la banque là, et elle <gehen> bon, a été cherchée, et elle a la fête cherchée. Alors, bon, grand monde a dit que c'était une bête qui était franc-maçon, parce que c'était francs maçons qui organisé ça, et puis qui était une bête laïque, enfin bon, le masso, et les gens de l'école, pas de qu'ils aient rentré en âme, mais bon, ça, je ne vais pas tout détail. mais elle a fait la fête cherchée. Et puis après, en 1970, même avant, il y a des gens qui disent ouais mais regardez, nous avons fait des chèches, et pendant ce temps, il y a l'esclavage qui, qui fait qu'il est libéré. Donc il faut nous fêter aussi l'abolissement, mais pour montrer qu'il y a nous-mêmes qui sortons en ça. À part que nous sommes Mais il pas a pas loi qui a autorisation autorisée. Parce que ça y est, qui a commandé où il Ou a, y a une des associations, partis qui ont café Tibet. Et puis, lors François Mitterrand passé, en 81, il mettait un projet de loi pour discuter en un conseil général, à l'époque il n'y avait pas de conseil régional, pour discuter en un conseil général, pour, savoir, pour dire que nous ça choisi la date pour commémorer l'abolition de l'esclavage de l'autre côté. Donc, la loi a en 83, donc entre 81 et 83, débat qu'a fait pour choisir data. la date. La Martinique il a choisi la date 22 mai. Pour que ça, parce qu'on a, a, a, a, a eu côté, les esclaves étaient déjà été qu'Haïti soit libérée, il était attendu qu'il y ait un décret qui était pour arriver pour abolir l'esclavage côté mais il n'est pas supporter, mais il y a, y a, été, y a supporté, as trop beaucoup. Donc, a, a révolté. Il y a une bi révolte qui est côté Tchouimou, côté Boulekaz. Alors, le gouverneur qui était là, il s'est dit regardez, On peut entendre le décret de la France privée Mon décréter l'abolissement de l'esclavage. Il décrétait l'abolissement de l'esclavage le lendemain, donc le 23 1848, mais il prend comme date le 22, parce que le 22 a là, il a pété Gaoulet, en un côté en Martinique. Il choisiront une date qui a montré qu'il y a esclavage il prend la liberté, à pas pas est ça pour Martinique pour la Guadeloupe, à y a -il même bête qui passait parce que des trois jours après, esclave la Guadeloupe tant que Martinique décret a, fait, de, enfin, a, pas, gouverneur a déclaré l'abolissement de l'esclavage il est même aussi, depuis que tu été cantonné, il a commencé à révolter et il a rassemblé le 27, d'un côté qui est tout proche de Pointe-à-Pitre, pour Mme Lagaba, il dit qu'il y a peut-être 10 000, 12 000, 13 000 personnes qui étaient là. Et là, le gouverneur à Ouessa eh bien, lui aussi, il prend une décision, il a décidé, lundi mai, il est réuni, et tout le monde a été le 27, il a dit qu'il a aboli l'esclavage, il n'y a pas qu'un décret arrivé de France. Donc, il y a même Guadeloupéens, il prend ça aussi pour montrer la résistance à l'esclavage, et il décision pour libérer les Pour la Guyane, eh bien, pour la Guyane, nous élisons la Guyane. Il choisit 10 juin. Pour qui ça Lorsqu'on y de parler, il a dit comme ça il prend 10 juin, passe à la date décret rivée la Guyane. Donc décret l'abolissement. Mais il n'y a pas qu'à dire nous qui décret a dit esclavia est libre dans deux mois. Et en, et en Guyane, esclavia, l'abolissement décrété. À pas 10 juin décrété, à 10 août, des mois après. Nous, et élus, il n'y a pas ça, c'est une date qui a montré comment l'esclavage résistait pour il y avait libéré. Il n'y a pas de date dans notre histoire. L'esclavage révolté. Où il montre montré qu'il n'y a pas d'accepter. Parce que l'esclavage n'a pas d'accepter l'esclavage, qui fait que l'esclavage abolit parce que a révolté Haïti, il a révolté tout partout en Guyane aussi, au Suriname À pour ça l'esclavage Bolivie. mais nous élus la Guyane, il n'y a pas c'est euh, de date. on a une histoire pour montrer le valeur de l'Église il été mis en date d'un décret et ça qui plie très ça, à qui ça décret a dit autres sont libre dans deux mois <rire> non, nous avons fêté le 10 juin mais il faut que nous savoir que nous grands nous il été deux mois encore en bas de l'esclavage et ça, vous avez dit que nous n'avons pas de petit bagage, ça a fait des décalages de deux mois. Mais comment ça a point historique qui est profond, qui est fondamental, nous n'avons pas connaît les. Personne n'a jamais parlé de ça, n'a jamais mis ça des roues. Il y a des gens qui disent, je crois qu'il y a une historienne qui passait récemment, mademoiselle Dille, mais, mais il y a des gens qui disent, comme ça, mais, mais tu as organisé une façon. Il faut organiser une façon pour qu'il n'y pas qu'à instruire Mounion. Il n'y a pas qu'à instruire Mounion pour comprendre ce qui est passé. Et actuellement, depuis quatre ans, nous avons une faculté d'histoire. Ça fait quatre ans nous avons une faculté d'histoire. Il faut nous étudier. Ça c'est. Pour y est même y lit dans Olivia. Il y est même, même aussi interrogé Grand Mounion. Parce que Grand Mounion a une mémoire toujours de ce qui est passé. Pour nous connaître, connaître. Et puis nous avons oui, peut-être un jour, peut-être nous changer sa data. Parce que n'est pas bon. Ok et comme nous disent nous qui ont causé caféter sur 30 années, est-ce qu'on a rendu cette précédents éditions? Vous avez déjà parlé de ça. Oui, nous allons nous allons écrire tout ça. Nous avons oui. oui. juste et publié la déclaration du <suture> gouverneur qui était là à l'époque et était le commissaire de la République M. Parizé. Parce que là il y a qui veut qui veut qui esclave la Guyane aussi, donc comme Kamar plantation, Il Ils disent ça, il, il, il pour y entendre jusqu'au 10 juin et le 10 août. Donc en juillet, comme ça, il fait un discours en créole, il y a l'île en créole, les amandiers, pour dire que la comme ça, prends-toi, prends toujours, à bon Dieu qui dit, pas fait, pas fait, pas révolté, pas 10 août qui arrive, il y a qui est libre bientôt. Nous mettons tout ça, nous mettons tout ça, et d'erreur, et nous avons dit comme ça, nous sommes libres, mais, pour ça, nous avons dit, il y a l'abolissement, il y la liberté, parce qu'il a a des gens comme ça, mais, nous ne pouvons pas faire bâtir. D'autre côté, parce que toute la terre est à l'état et la terre est propriétaire esclavien Vous ne pouvez pas faire votre quatre volonté, qui dit. Vous ne pouvez pas aller prendre votre canot sous la rivière pour c'est la terre. Non. Sinon, vous avez fait un vacabon, vous avez fait un vacabon, vous avez fait un vacabon. Bon, il a dit comme ça mieux vous avez traité le travail, vous avez passé les conditions, vous avez même aussi échangé, vous avez passé bien. Donc, il y a des gens d'abouissement sous condition. Mais ça peut nous savoir qu'il y a esclaves de la Guyane, où la Guyane vient de la terre, il n'est pas arrêté. Puis gros morceau on a échappé d'habitation habitations métier et y aller des bâtiments, monter des côté et faire des villages de l'autre côté. Il n'est pas arrêté, on va laisser la marche. Je pendant merci.